pas à venir. Les amis, donc commençons tout de suite par les développeurs feedback. Alors si vous ne les avez pas vus, c'est simple. Alors déjà, peut-être que dans la journée, le mail va tomber in-game avec la traduction ou pas directement en anglais. Ça va dépendre si Kevin a la flemme de traduire ou pas. Mais on va peut-être recevoir le mail entre le moment où je recorde cette vidéo et le moment de la release en fin de journée. Sinon, ce sera probablement demain. Mais vous pouvez retrouver ces dev feedback sur le dashboard au centre de votre village ou là où vous placé hein. vous cliquez sur rock et vous êtes directement envoyé vous voyez l'url en haut sur forum-global.lilithgame.com et vous avez ce dev feedback en anglais pour le moment Uniquement. Alors on le voit, ça date du 31 janvier, c'est les dev feedback de janvier, donc ils sont vraiment à l'arrache borderline, hein, normal, hein, ils étaient éclatés avec le nouvel an chinois. Regardons bien toutes les questions, il y en a 5 au total. La première est une demande pour l'event plus que des gemmes, More Than Gems, il demande à ce qu'il y ait. Plus de délai euh, lorsque on lance l'event puisqu'ils disent que c'est assez unfair, enfin, c'est la question, je ne sais pas qui a inventé cette question. C'est assez unfair, c'est assez inéquitable car certains royaumes ont la chance de pouvoir acheter des trucs pour upgrader euh, les buildings parce qu'ils ont un eventier alors que d'autres n'y sont pas encore patati patata, bref. C'est sur chaque royaume, parce que le plus que des jeunes ne dure qu'un samedi et un dimanche, hein, et chaque royaume n'a pas les mêmes events au même moment, et eh bien la réponse des devs de Lilith, elle est claire pour une fois, elle est claire et elle est... Sans pitié, mais d'ailleurs, de toute façon, cette question, personne ne se la pose hein, au niveau du plus que des gemmes. La, la réponse, elle est simple. Merci pour votre retour. La dev team continue d'optimiser euh, les horaires des euh, events hein, et donc euh, du euh, plus que des gemmes également. Le plus que des gemmes est actuellement à son intervalle idéal. Donc, euh, tu peux retourner chez toi et ce sera toujours le même intervalle. Voilà, c'est plié au suivant. Question numéro 2. Ils ont été cash là pour le coup. Question numéro 2. Donner à chaque ville un bouclier après chaque update pour éviter de se faire zéro si on ne sait pas quand l'update va être fini et qu'on ne peut pas se reconnecter tout de suite après c'est déjà le cas hein, sauf faire de ma part le dernier patch après le patch de 12 heures qu'on a mangé tout le monde avait un bouclier donc là je pense que la question ils l'ont inventé la Lilith pour mettre en avant qu'ils allaient le faire regardons ce qu'ils répondent merci j'ai pas encore lu la réponse hein. merci pour ce retour de qualité vous voyez la différence déjà entre la première réponse et la deuxième réponse hein. la première réponse c'est merci pour votre retour la deuxième c'est merci pour votre retour de qualité donc on peut déjà espérer que ça va être une réponse favorable et s'ils disent que c'est de qualité c'est parce que eux-mêmes ils voulaient aborder le sujet mais comme c'est eux qui font les questions bien évidemment ils abordent le sujet qu'ils veulent après une longue délibération ou une prudente délibération ils ont décidé voilà c'est magnifique cette phrase voyez c'était tellement prévisible ils ont décidé d'activer un bouclier pour toutes les euh, mises à jour hein, dans le futur à partir de maintenant, on l'a bien vu avec la match de 12 heures. c'est vraiment, euh, ben, enfin pour toutes les, alors c'est précis, hein, si on, on prend mot à mot, ils disent pour les updates étendus, c'est à dire, on peut penser que si ça dure 3 heures et que c'est annoncé 3 heures, 1 heure annoncé 1 heure, 2 heures annoncé, 2 heures. c'est bien, vous suivez, et eh bien, on n'aura pas de bouclier. En revanche, dès le moment où ils vont dépasser, ils nous lâcheraient un bouclier. L'autre question, c'est combien de temps dure ce bouclier Ça sera à regarder. Je n'ai pas regardé la dernière fois hein, parce que je crois que des conslogs, qu euh, ils sautent. Mais il faudrait regarder sur la ville de quelqu'un qui ne s'est pas loué. Autre petit point. Donc, question numéro 3. Très simplement, ajouter. Alors, c'est une demande qui arrive souvent hein, sur de la customisation. Ajouter. Plus de choix de couleurs pour les events d'alliance dans le calendrier. Comme ça, il pourrait utiliser différents codes couleurs entre le PVE, le PVP et color coding. Bon, alors ça serait plus facile de tout, pour tout le monde pour, de s'y retrouver. La réponse est regardez, là c'est magnifique. Hein. Merci pour ce cette, euh, retour, cette suggestion de qualité. Encore une fois, de qualité. On a l'impression que le valuable, hein, c'est le mot-clé qui dit qu'on va y répondre positivement chez Lilith parce qu'on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent Ils prennent en considération euh, cette, euh, cette demande et ils vont l'ajouter. Hein. Enfin, ça laisse penser. Hein. Ils vont prendre en considération euh, pour optimiser le calendrier euh, dans la future interface. Vous pouvez être sûr, là, pour le coup, qu'ils vont le faire hein, au vu de la tournure de la phrase. Question numéro 4, posée par Brian à Kevin ou l'inverse, de Kevin à Brian. Plus de changements possibles, on est encore dans de l'optimisation, rien de très intéressant. Plus de changements possibles pour euh, tuner sa ville, euh, changer euh, le, le clockwise, l'horaire sur les... Euh, je ne sais pas ce que c'est, turning, building, clockwise. Là, si vous avez, euh, si vous avez euh, la, la réponse à ça, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Peut-être changer euh, le skin, passer en jour-nuit ou en skin de nuit euh, sur les bâtiments. Rajouter des villes, plus de décorations. Hein. Euh, allo, euh, nous autoriser à créer notre ville de rêve. C'est tellement beau, j'ai envie de y aller. Euh, alors, ils répondent. Hein, ils, se, ils, sont pas, ils savent qu'il y a des gouverneurs passionnés par la décoration de leur ville hein, et ils vont définitivement, ils vont vraiment discuter hein, entre eux pour que les gouverneurs puissent individualiser, plus skinner, plus, euh, skinnés, plus euh, leur ville et qu'on ait plus de villes euh, différentes. Hein. Dans le même temps, hein, ils encouragent les gouverneurs à toujours euh, regarder euh, tout ce qu'ils sortent sur les à chaque euh, à chaque festival et les nouveaux items de décoration, c'est super Question qui ne sert à rien, réponse qui sert encore moins que la question. Dernière question pour ce Dev Feedback. Est-ce qu'on va avoir une news, de une breaking news de ouf de, quoi, Quand on pense que parfois on a des annonces de commandant Display a Summary, euh, mettez-nous un résumé. Ça, en revanche, c'est une vraie question. Mettez-nous un résumé des battle reports quand il y a plus, euh, beaucoup de fights. C'est vrai, euh, on voit souvent des longs rapports où il y a 10 000 combats en même temps et on n'a pas de résumé du nombre total de troupes perdues et du nombre de total de troupes restantes, de blessés graves, etc. Et c'est ce qui est demandé, comme dans une murder ball, euh, par exemple. Et ils disent, c'est une great suggestion. C'est super comme question comme euh, comme suggestion, alors ça ils vont le faire c'est sûr, hein. ils ont planifié d'ailleurs regardez, ils ont déjà planifié de le faire hein, et, euh, et de le mettre dans le dans un futur update, donc on ne sait pas quand mais ça va arriver dans un update et vu comment il s'enflamme pour le mettre, à mon avis le 1.066 hein, on aura cette optimisation, donc il dit si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord Suggestion, si vous cliquez sur le lien, vous arriverez directement sur le Discord officiel, dans l'onglet Suggestions et vous pourrez à présent mettre vous aussi et peut être peut-être retrouver votre question. Plus elle est éclatée, plus vous avez de chances d'apparaître dans le Dev Feedback. Hein. Je vous l'assure, si vous posez des vraies questions stratégiques, euh, vous aurez peu de chances d'apparaître là. Voilà, c'est tout à présent pour les Dev Feedback. Hein. Est-ce que ça arrivera in-game à un moment ou à un autre On retourne in-game. Est-ce que le mail, le mail est peut-être tombé D'ailleurs, hein, pendant que je recordais, regardons, on va vite être fixé. Allez, laisse-moi un instant. Non, le mail n'est pas tombé. J'en profite, quand je suis dans ma messagerie, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit j'aurais deux codes VIP, je vous en ai donné qu'un du coup, je vais à présent vous en donner un deuxième, voilà, au milieu, discrètement, d'ailleurs celui qui l'a eu hier, je ne sais pas qui l'a eu, mais bien joué à lui, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, Donc regardez, si on va dans le système, le deuxième code, eh bien il est là, TA888BVN6N. Celui d'hier, c'était celui-là, mais celui-là est déjà tombé. Donc voilà, vous avez un deuxième petit code VIP des familles, je ne les ai pas utilisés, donc n'hésitez pas, premier arrivé, premier servi. Les amis, on reparle des deux méga KVK qui ont pop mais on n'oublie pas pour autant le KVK des oufs du 1365 puisque regardez il y a encore une fois un nouvel Imperium après le 2142 qui est devenu Imperium le 1862 est aussi devenu Imperium à son tour ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec un KVK avec 7 Imperium à ce rythme là si ça se fight pas Très prochainement, on va se retrouver avec la totalité des royaumes qui sont Impérium, soit 11 royaumes Impérium. On va bien voir, hein. là ça commence à faire du très très lourd. On est à 8 jours, 9h38 minutes et 21 secondes. Et regardez, si on va voir, normalement, c'est demain qu'ouvrent les portes de niveau 4. Donc on pourra en parler dès demain, mais on n'aura qu'une seule zone de fight. Ah non, c'est aujourd'hui, c'est dans 5 heures. 7 minutes et 12 secondes très précisément que vont ouvrir ces petites portes de niveau carte, on n'aura pas de gros combat, mais on pourra voir ce qui s'est passé sur le KVK après cette ouverture, comme je vous l'ai dit en Zara, il n'y aura rien, là où on pourra avoir du fight, c'est en Kalcha entre les 60GT et les BT mais c'est très peu probable qu'ils aillent affronter les 60GT au sud, et de l'autre côté la seule autre zone de fight pourrait être en Villa Villa mais là, on va en avoir, puisque vous le voyez, hein, ils ont placé leur forteresse c'est significatif, donc là probablement on va avoir du fight sur cette zone en villa villa. Bon, gros avantage au PX34 au SS34 tout de même, si on reprend la puissance des coalitions est, il y a un avantage de ce côté là sur le 534, la coalition elle est à 16, 13, 9 et 3, autant dire 32, autant dire 42 milliards si je compte bien, 45 même milliards si je compte bien enfin, ça doit être l'équivalent mais c'est splitté sur plusieurs royaumes face à eux c'est équivalent, 14, 13, 11, ouais on est équivalent, on est à 34, on est ouais un tout petit peu plus même, on va avoir du fight hein, mais on va voir qui, moi je parierais quand même sur les royaumes au qui est un plus gros impérium, le 15-34, il est très très solide, on continue donc sur les KVK, les amis, et hier je vous ai montré le méga, les deux méga KVK qu'on pop, hein, notamment le mien, regardez, les équipes sont décidées à présent sur le premier, celui des One V. Et du 10-79 et le 13-07. Le 13-07 est avec le 11-88 Et le donc son allié tout de suite à sa droite. Il est avec le 1664 au sud. Donc 13.07 et 1664. Ça brûle. C'est très solide. Il est aussi avec le 2386. Donc on a 4 royaumes face à 4 autres royaumes. Donc les One V, le 10-34, avec le 16-47, le 20-26, le 24-03 et bien évidemment le 10-79. Alors ça va être très très chaud. Le 1647 il est solide, le 1664 aussi, le 1307 aussi. Là où ça va être tendu c'est pour des royaumes plus particulièrement le 1079. Le 1079 hein, est un peu pris en étau, donc à sa place il faut qu'il aille au sud, aller euh, sur son côté gauche à l'ouest contre le 1188 il peut aussi gagner, mais je ne sais pas s'il peut diviser autant ses forces. Moi, à sa place, j'irai plus au sud. Le 1647 est détente au nord. Ils vont les désintégrer. Le 1034, 34 a hein, un allié d'un côté et de l'autre, à l'ouest, à gauche. Le 1664, on va avoir un gros combat là. 1664 face au 1034 au One V. Euh, en revanche, le 2026 et le 2403, lui, il est un petit peu enfermé entre le 1664 et le 1307. Ça va être aussi très tendu pour lui. Donc, à mon avis. Sur ce KVK-là, on va avoir très rapidement, les amis, des gros, gros fights. Donc, on va suivre ça. On aura normalement, très rapidement, des, euh, des fights hein, après 9 jours, dès les ouvertures de porte niveau 4. On repasse à mon KVK, les amis, à présent, puisque, regardez à la veille de la croisade a commencé et donc c'est le moment de bâcher des maraudeurs tranquillement pour le classement, je vous ai dit, je vous montrerai ce que donne le pré-KVK on est à 1 jour, 14h17 et 54 secondes hein, qui reste de cette étape niveau 1 les étapes durent toutes deux jours il y en a 6, je n'ai pas encore commencé puisque j'attendais pour faire la vidéo au niveau des classements alors on a le 24-89 hein. il y en a qui se sont vénères Direct, je vais vous montrer les teams après. Le classement individuel, on a le 27-48 qui est en tête, suivi du 24-89, du 27-34, le 14-84, le 14-74, le mien... Et puis après, ça se décrémente tranquillement. Il y a 12 royaumes au total. Bon, vous vous doutez bien que les mecs, ils vont se vénère pas lorsqu'on farme les barbares. Hein. Tout le monde va se vénère sur la partie de création de troupes. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça change à présent. Au niveau des teams, c'est très simple. Regardez les teams qui ont été faites avec de la diplomatie, le 1484 est notre allié, donc ça c'est très bien, le plus puissant est avec nous, en revanche on est face à Arvix, à Faux, à Baba, du très très lourd en face de nous, le pauvre royaume 1500 et le 1959 qui est notre allié est enfermé des deux côtés, donc ça va être très très chaud pour lui, nous au sud c'est là qu'on va aller, on va avoir des gros fights face au 2064 et au 2748, normalement on est plus puissant, donc on devrait réussir à gagner cette zone. Le 14-84, lui, au sud aussi, il devrait gagner. Le 21-65 et le 23-96, ça sera du repos pour lui en ce début de KVK. Donc ça va être très très tendu parce qu'après les portes de niveau 4, lors de l'ouverture des portes de niveau 5, regardez, on sera face au 24,89 Et donc à Arvix, Faux, Baba et toute la clique des méga baleines. Si on prend le tableau des puissances et qu'on les résume, hein, regardez, il y a un petit tableau magnifique qui a été fait pour montrer qui a les plus grosses baleines. Donc les joueurs qui ont plus de 10 milliards de killpun, 5 à 10 milliards, 3 à 5 milliards, 1 à 3 milliards et plus de 100 millions de puissance. Regardons au niveau des kill points. Hein, nos adversaires hein, ont 26 joueurs à plus de 10 milliards de kill points. Quand nous on en a que 15, entre 5 et 10, ils en ont 108, on en a 116. Entre 3 et 5, ils en ont 189, on en a 176. Et entre 1 et 3, on en a 643, ils en ont 499. Donc ils ont plus de très grosses baleines que nous de killer, mais on a plus de masse, je dirais, et ça peut être utile surtout pour remplir les rallies. Au niveau des joueurs à plus de 100 millions de puissance, ils en ont 165, nous en avons 217, donc il y a un gros écart, mais il faut quand même prendre en considération les joueurs à plus de 100 millions, c'est pas ça la vraie différence, c'est les joueurs à plus de 300, 400 millions où les mecs ont vraiment une CB infinie, car n'importe quel euh, middle spender peut être à plus de 100 millions de puissance, en revanche, dépasser les 200, les 300 millions les 400 millions de puissance faut vraiment avoir une CB infinie et ce genre de joueur peut défendre, comme Arvix hein, le mec il a 5 comptes à plus de 200 millions, le mec peut défendre à l'infini un flag, une structure etc, puisqu'il lui suffit d'acheter des packs et de créer des troupes en boucle baba c'est pareil on l'a déjà vu vraiment claquer 200 300 millions de, de, de puissance en perte juste pour défendre une zone donc ces joueurs là font la différence c'est pour ça que le 200 millions il n'est pas significatif faut se focaliser sur les le 100 millions ouais. il faut se focaliser sur les joueurs qui ont plus de allez on va dire 300 millions de puissance elle même 200 millions de puissance et qui ont plus de 10 milliards de kill points hein. c'est là qu'il y aura la Très grosse différence de mon point de vue et c'est en cela que le 24-89 va être extrêmement dangereux, regardez, hein, c'est lui qui a les 20 joueurs, à plus. il y en a 26 dans sa team, hein, dans leur groupe, hein. il y en a 20 déjà chez le 24-89, ça va faire une très très grosse différence à mon avis. Voilà pour mon KVK, dès après-demain, c'est là que tout va vraiment chauffer, tant chez nous que sur les, le l'autre KVK, l'autre énormissime KVK du 1307. c'est là qu'on va avoir la création de troupes, on va voir, on suivra bien évidemment ça, moi en attendant je vais aller farmer du barbare, si vous avez des infos les amis n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me mettre votre avis aussi sur les baleines, est-ce que pour vous des grosses baleines font la différence face à la masse de middle Spender de mon point de vue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 Make it